Et bonjour les amis, c'est Spicetop. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui parle de la reine d'Angleterre. Il y a quelques temps, la reine d'Angleterre vient de fêter ses 70 ans de reine. Le 6 février 2022. Pour cette occasion, nous allons parler de 5 anecdotes que vous ne saviez pas sur la reine. Jingle La reine à son propre distributeur de billets. Eh ben, voilà son secret. À votre avis, comment elle a survécu pour la crise économique de 2008 Elle a construit un distributeur de billets rien que pour elle. Oh, madame et majesté, je vous apporte pour remédier à la crise financière et économique qu'on a chopé en train de se Ah, ça, c'est pas du problème. Je vous emprunte des billets de 50 pounds, Shaolin dans ma distributeur de piliers. Est-ce le problème, c'est vous plaît? Ah, pour ça, vous avez terminé ma pudding et Nutella Ah oui, je vous envoie tout de suite le médame pour le pudding, de comme 6-3. Mais c'est la reine d'Angleterre. Cette crise était le plus petit de ses problèmes. La reine d'Angleterre... Bon, oh, ok, j'arrête avec cet accent britannique. La reine d'Angleterre conduit sans permis, elle voyage sans passeport. En vrai, moi, juste pour ça, je voudrais devenir reine. Euh, non, je voudrais devenir roi. En vrai, il y a une raison à son privilège qui est logique. C'est tout simplement que les permis de conduire britanniques sont délivrés au nom de sa majesté. Et la même chose pour les passeports. Elle n'en a donc pas besoin pour elle-même. À moins qu'on inverse les règles pour cette fois. Je crois que j'ai une idée. Bah, le permis de gomptueur de la reine d'Angleterre sera délivré au nom du peuple. Ah non, le peuple n'a pas de nom. Euh... On pourrait l'appeler Peuple Alexandra maui winsor Et là, on peut donner un permis de conduire à la Reine d'Angleterre. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée. Avec une pétition de quelques 8 milliards de personnes et quelques extraterrestres par-ci par-là, bah, ça pourrait se faire. La Reine d'Angleterre a eu 14 premiers ministres durant son règne. 14 premiers ministres Il y en a même certains qui sont nés pendant qu'elle régnait. Déjà, avoir un premier ministre, c'est pareil, ça veut dire que vous êtes soit président, soit reine. Mais quand on la compare à son père, Georges VI, qui a eu 4 premiers ministres, c'est là qu'on voit la différence. La reine Elisabeth II, je vous le dis direct, possède tous les dauphins, marsouins, esturgeons et baleines du Royaume-Uni. Elle a tous ses mammifères marins, alors que nous, on n'a même pas nagé avec un seul dauphin. Ou deux, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept, ou huit, ou neuf, ou dix, ou onze, ou douze. Three hours later. 121, 122, 123, 124, 125. 2000 years later. 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, dauphin. La reine d'Angleterre possède toutes les espèces qui sont à 5 km des côtes du Royaume-Uni. Imaginez, il y a un dauphin qui fait son petit voyage tranquille à English Aqua à Disney. Et là, sans qu'il le sache, il se trouve que la reine le possède. Monsieur le dauphin, qu'est-ce que vous faites ici Vous venez avec moi, vous appartienez maintenant à la reine d'Angleterre. Et ouais. Va pas venir aussi. Hey, Grow, je vais venir pour ma meuf Donc, tu vas venir sur Je suis venu à Aqua English Disney. Donc, tu viens pas nous déranger. Ok, Grow? Tu l'as volé, il sort de faim. J'ai essayé d'être chunky, frère. Mais là, je vais te foncer, mon gars. On va faire l'acte gong direct. Maintenant. Ah non! Oui, viens ici, c'est juste un acte gong, gars. On arrive maintenant à la cinquième anecdote. Et je vous ai laissé, bien sûr, la meilleure pour la fin. Sa Majesté Elisabeth II a son propre hologramme. On n'a même pas de portrait de nous. Elle, elle a un hologramme. Apparemment, il a fallu prendre 10 000 images de la Reine Elisabeth II sous toutes ses coutures. La Reine Elisabeth II, elle s'est pris beaucoup en avance pour les NFT. Fallait aussi faire des cartes Pokémon de la Reine. Là, il y aurait beaucoup de bénéfices. qui n'auraient pas compris, les projets collectibles en NFT se vendent généralement avec une collection de 10 000 images. et hey, madame la reine, bon je veux parler en accent anglais pour que vous compreniez. Si vous regardez cette vidéo madame la majestie, d'abord n'hésitez pas à l'abonner, ok Après, n'hésitez pas à m'embaucher pour les conseillers d'investissement, bien sûr, je suis le meilleur. Je vous dis vous prévenir venir en revanche, je ne prends pas le salaire de moins de 70 000 euros. Et bien sûr, c'est non négociable. Bien sûr, vous pouvez me faire un après la vidéo. Bien sûr, on va s'arranger, madame Lorraine, de comme vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Bye, Ayasta Ah non, madame Lorraine, j'avais un peu oublié. C'est pas 70 000 de salaire, c'est un million du Bien sûr, non négociable. Au revoir.